Bonjour, je suis le docteur Lupanzula Emoran, greffeur capillaire. Aujourd'hui, je vais vous parler des caractéristiques pour être considéré comme un très bon candidat à FUE. De par mon expérience, j'ai pu établir six critères majeurs. 1. La densité d'unités folliculaires par centimètre carré au niveau de la zone donneuse. Cette densité est considérée comme mauvaise lorsqu'elle est inférieure à 65 unités folliculaires par centimètre carré. Elle est considérée comme moyenne lorsqu'elle est entre 65 et 75. Elle est considérée comme bonne lorsqu'elle est entre 75 et 85 et très bonne lorsqu'elle est au-delà de 85 unités folliculaires par centimètre carré. 2. On parle du calibre, le diamètre de chaque cheveu. Cela est mesuré en micromètres. Ce calibre est fin lorsqu'on est inférieur à 50 microns, moyen entre 50 et 60 microns, gros épais lorsqu'on est au delà des 60 microns. 3 on parlera de la couleur, soit le contraste entre la peau d'une part et le cheveu d'autre part. Ce contraste, plus il sera important, plus on devra recourir à d'autres techniques pour améliorer le rendu. Si ce contraste est faible, alors là on a tous les chances d'avoir un meilleur rendu pour une même euh, couverture. 4. La forme du cheveu. Le cheveu sera raide, ondulé, frisé ou euh, crépu. Selon qu'il est plus ondulé ou crépu, il sera plus couvrant qu'un cheveu qui est beaucoup plus raide. 5 la laxité de la peau au niveau de la zone de neuse. Plus une peau est élastique, plus ça sera plus facile à extraire par rapport à une peau qui est beaucoup plus tenue, plus tendue, où on aura un peu plus de difficultés pour l'extraction des unités folliculaires. Sixième critère, la surface totale de ma zone de neuse. Plus cette surface de zone de neuse saine et grande, plus on peut extraire d'unités folliculaires, plus petite elle sera cette surface de neuse, moins d'unités folliculaires on pourra prévenir. Si vous répondez à toutes ces caractéristiques de manière optimale, vous êtes conseillé comme très bon candidat pour la FUE. Cependant, on peut avoir des caractéristiques qui sont borderline, comme par exemple le cas du calibre. Si dans mon examen clinique, je trouve des cheveux miniaturisés dans ma zone de neuse et qui constituent plus de 20% là c'est un critère d'exclusion on peut y remédier on peut y essayer d'y remédier par un traitement de 12 mois au bout des 12 mois réévaluer la situation pour après éventuellement faire une cheveux si les choses se sont améliorées ces caractéristiques sont primordiales pour moi d'être évalué de manière objective mais pour le faire il faut que ce soit lors d'un examen clinique, physique, en consultation. Chose que je ne peux malheureusement pas faire sur photo ou sur vidéo.